Et eh bien, salut à tous, si vous savez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, les amis, j'avais prévu, j'avais prévu, les amis, de faire une vidéo assez sympathique à vous proposer. J'avais prévu de faire une vidéo sur la maturité dans les jeux vidéo, mais finalement, il y a un truc qui a changé sur YouTube. En tout cas, YouTube a mis à jour ses nouvelles règles, de ses nouvelles conditions d'utilisation. En tout cas, surtout pour les vidéastes. Et les amis, je voulais donner mon avis. En tout cas, sachez que grosso modo, bah, les petits Youtubers comme moi, etc. Et ben, bah, Youtube va faire de l'argent sur notre dos. Alors, je vous explique. J'essaierai de mettre un screenshot de ce, de ce programme-là, euh, en question en fait de cette règle qui a changé. J'essaierai de mettre un screenshot, comme ça vous, vous allez le voir. Et du coup, en fait, je vais vous, vous la lire. En fait, c'est écrit que... Pour les chaînes qui ne sont pas dans le programme partenaire YouTube, enfin pour ceux qui ne savent pas qu'on est dans le programme partenaire YouTube, on peut euh, gagner de l'argent, il faut avoir un minimum 30 000 abonnés, etc. Bref, il y a des conditions à respecter, je vous enverrai un lien si vous voulez savoir comment on doit être dans ce programme. Alors du coup, les amis, euh, c'est écrit que pour les chaînes qui ne sont pas dans le programme partenaire YouTube, ça je le déjà dit, je sais, mais c'est écrit, nous avons ajouté cette nouvelle section faut vous faire savoir que à partir d'aujourd'hui, ça c'était en tout cas le 18 novembre, je crois bien, si je me trompe pas. Non, non, c'était pour le 20 novembre, en fait. Ouais, 20 novembre, mais 20 novembre, Je vous mettrai des screenshots pour vous prouver ce que je dis, etc. Et je vous mettrai aussi bien évidemment le lien en description, bien évidemment. Et là, du coup, je vais continuer à lire. Alors, j'en étais à. Ah, nous allons commencer à déployer lentement des annonces à nombre limité de vidéos. À partir de chaînes non dans YPP. Le YPP, c'est le programme partenaire YouTube. Cela signifie qu'en étant que créateur qui n'est pas dans le programme, vous pouvez voir des annonces sur certaines de vos vidéos, puisque vous n'êtes actuellement pas dans le programme, vous ne recevrez pas une part de revenus de ces annonces. Bien que vous aurez toujours la possibilité de demander à être dans le programme, etc. Et on peut voir le progrès à, à travers YouTube Studio. En fait, je voulais donner mon avis en fait, c'est tout, mais putain, ils font de l'argent euh, comme ça sur, sur notre dos. En même temps, c'est bénéfique pour eux, mais vous savez que ma philosophie pour l'instant, c'est que je veux que les vidéos que je transmets sur la chaîne, et eh ben, qu'ils qu soient pas monétisées. Et euh, je me sens concerné parce qu'en fait, je pense qu'ils, euh, je pense, hein, c'est que mon avis, mais je pense qu'ils ont testé ça un peu et qu'ils l'ont pas officialisé parce que j'avais fait une vidéo sur euh, Farming Simulator. Et euh, bah elle était sortie très tôt, alors j'avais pas prévu qu'elle sorte très tôt cette vidéo là Et il y avait des pubs dessus, alors que je l'avais pas mis du tout Et je trouvais ça bizarre, du coup j'ai dû euh, remettre la vidéo en privé Et faire en sorte qu'elle n'avait pas de pub, en fait, euh, voilà et je trouvais ça bizarre, en fait, euh, en fait c'était bénéfique pour eux, mais voilà quoi Et si vous, si vous voulez savoir, c'est quand on regarde une pub entière, genre sans faire ignorer l'annonce Mais ben c'est là que les youtubeurs gagnent des revenus voilà, c'est une information que vous pouvez savoir. Du coup, là, je vais descendre sur les réponses. Je vous montre aussi quelques screenshots. Et il y a quelqu'un qui dit « Créateur qui n'est pas dans le programme YouTube Partenaire, vous pouvez voir des annonces sur certaines de vos vidéos. » Et il a écrit « Semble comme un poussé difficile pour forcer plus d'annonces sur les utilisateurs. Cela peut avoir des effets négatifs, en particulier pour les utilisateurs, qui ne peuvent pas se permettre de payer pour le service premium YouTube. » Beaucoup obtiendront le mauvais idéal et pensent que c'est un effort pour les faire faire. Voilà. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que ça va pousser les gens qui ne sont pas euh, dans le programme partenaire YouTube à être dans le programme pour pouvoir bénéficier des revenus des publicités qu'il y a sur leurs vidéos. Mais c'est ignoble, c'est immonde. Franchement, les... j'aime pas ça. Bref, ce sont des nouvelles conditions, on doit les respecter. De toute façon, on a accepté, sinon on ne serait pas sur YouTube. Il y a notamment quelqu'un d'autre qui dit, euh, Ainsi, les créateurs qui ne sont pas éligibles pour la monétisation dans le programme partenaire YouTube verront les annonces diffusées sur leur contenu. C'est profondément contraire à l'éthique et à l'exploitation. En principe, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de voir cela que YouTube dire à sa base de créateurs qui sont heureux de faire de l'argent sur leur dos du travail que certains créateurs ne voient pas un sou pour eux-mêmes. C'est méprisable. Je, je rejoins. C'est je, je bénéfique. Pour youtube parce que eux ils vont rien perdre forcément vu qu'ils vont faire ça ils vont rien perdre c'est totalement bénéfique pour eux c'est totalement bénéfique pour eux mais voilà j'ai pu faire ce que je dis je pu partager mon avis mais j'espère j'espère sincèrement que à travers mes vidéos il n'y aura pas de pub par youtube j'espère je l'espère les amis. mais en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo et n'hésitez pas à soutenir cette vidéo juste en partageant la vidéo ou en mettant un petit like c'est tout je vous demande pas grand chose juste voilà et dommage que youtube ne donne pas les gens comme nous les gens comme moi en tout cas et les gens comme nous et d'autres gens qui qui sont sur youtube plus de possibilités de se faire voir c'est Dommage, c'est vraiment dommage. En tout cas, merci les amis de m'avoir suivi. On se retrouve pour le mois de décembre pour plus de vidéos. Et on va changer un peu de, de thème, de principe en tout cas. On va plutôt lire des articles et donner notre avis, débat, etc. Merci à tous, c'était Gossel. Ciao tout le monde, bye bye. N'hésitez pas à partager la vidéo. Salut à tous.